Je découvre un nouveau monde euh, qui est le monde du net euh, et de pouvoir créer une activité sur le net alors qu'avant j'étais euh, dans le monde industriel. Ok. Qu'est-ce que ça qu t'a apporté de, de venir ici et qu'est-ce que ça t'a apporté Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté de venir ici Beaucoup de simplicité et en fait, tous les obstacles que je voyais comme des montagnes, en fait, c'est plus des obstacles. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça, ça m'apporte de la facilité. Euh, la facilité, de la fluidité et l'élan pour le faire à la maison. Okay. toute seule ouais. voilà. Et sans ça, je, ça aurait été comme si j'allais euh, faire un, un, un trek en Himalaya. Ouais. <rire> tu conseillerais cette formation Et à qui tu pourrais la conseiller Ah oui, oui, je conseillerais cette formation parce qu'en fait, ça offre... Euh, dans la bienveillance, euh, ça offre donc cette simplicité et cette facilité à passer à l'action, de l'idée à l'action. Et à qui je l'offrerai euh, bah, à tous ceux qui ont envie de tenter l'aventure euh, du web et de transmettre des choses euh, qui les ont, euh, comment dire, euh, des choses qu'ils ont vécues et qu'ils ont qu'ils ont envie de transmettre pour faciliter les autres. Top.